1968, euh, donc, euh, je vivais euh, avec euh, mon père, ouvrier éboueur de la ville de Paris. Euh, on vivait dans euh, 20-25 mètres carrés, loyer de 48, à Le Valois-Perret, qui à l'époque était une banlieue ouvrière avec un riche tissu industriel. Euh, on vivait rue Louise-Michel, que j'ai toujours bien aimé, d'entre Dieu. Euh, on vivait de manière euh, très très simple, euh, avec une paye des boeurs et un lycéen. Euh, C'est-à-dire que, la, et sera son importance probablement pour euh, la façon de faire les grèves mai 68 on n'avait pas de crédit chez nous, pas de voiture, et que donc euh, un mode de vie, j'allais pas dire frugal, mais euh, en tous les cas modeste, euh, qui faisait que, y compris dans mon itinéraire scolaire, euh, et lorsque je suis arrivé dans le secondaire, dans un lycée, euh, ce n'était pas évident pour quelqu'un comme moi, fils des moeurs, euh, de euh, rentrer dans euh, le secondaire, d'y euh, tisser des liens, euh, du relationnel. Euh, les histoires de boom, etc., ce n'était pas trop euh, dans la, la tendance familiale. Euh, le militantisme, ça l'était, mais euh, ça a permis de créer des liens en 67-68. Euh, avec quelques, les quelques militants qu'il y avait dans ma classe. Euh, on était, je crois, trois fils d'ouvriers, euh, trois fils d'employés, en seconde, au lycée où j'étais. Euh, donc c'était un mode de vie euh, où je me sentais bien chez moi et dans ma banlieue, où je me sentais moins bien dans un lycée. Euh, et c'était un milieu où euh, euh, mon père était délégué CGT euh, au Parti communiste français, moi, j'ai été au Jeunesse Communiste euh, et où, euh, disons, l'omniprésence euh, du Parti, de la CGT, de l'Union Soviétique était euh, avérée, euh, ce qui, euh, bien évidemment, manquait pas dans, dans, à chaque fois que dans mon cursus scolaire j'ai dû euh, euh, rencontrer, parce que je rencontrais nulle part ailleurs, des gens d'autres milieux, de la petite bourgeoisie, de la moyenne bourgeoisie. Euh, ce qui, effectivement, faisait des étincelles. Alors, en tous les cas, on dirait aujourd'hui un choc culturel parce que euh, les façons de voir, euh, d'apprendre le monde, les façons de se ressentir comme jeunes, euh, les façons de sortir euh, ou pas, de sortir en bande ou pas. La notion de mixité sociale n'était pas une, une notion euh, très prisée. Nous étions dans une, euh, un, mode de vie, euh, un mode de vie avec euh, une sociabilité ouvrière, avec... Euh, un sentiment d'appartenance à un camp. Le camp c'était la cellule du parti, le syndicat et l'Union soviétique derrière nous. Donc ce qui donnait un profil, effectivement pour affronter 68, un profil qui était celui de ma classe mais qui n'était pas effectivement celui de la jeunesse scolarisée que je rencontrais et avec laquelle pour part je vais faire mes 68. 67 été une année euh, qui euh, de grande excitation euh, sociale et politique euh, pour moi, euh, dans la mesure où euh, j'étais très attentif à toutes les grèves qui ont scandé 67, euh, les grèves des jeunes ouvriers de, de province, des usines, que ce soit à, à Caen, à Nantes, à, à, à, à Lyon... Euh, ces, ces luttes qui mettaient en œuvre, en action des, des jeunes travailleurs, euh, y compris de, de, de, issus de milieux ruraux, qui étaient des luttes dures, qui entraînaient euh, des mobilisations dans la ville, euh, des affrontements avec la police. Euh, on, on suivait ça dans, chez moi, on suivait ça avec beaucoup d'attention parce qu'il euh, y avait eu le mauvais coup des ordonnances contre la sécurité sociale qui instituaient euh, la présence patronale dans ce qu'on considérait être comme une institution ouvrière euh, qui. Euh, qui, euh, quand même, euh, avait été un sacré coup porté euh, à un acquis euh, de la libération. Et il euh, y avait le Vietnam. Euh, et au lycée, c'était un sujet de préoccupation sur lequel on, a, on, on discutait beaucoup, euh, sur, par rapport auquel euh, les, les premières manifestations de solidarité et de construction de, de, de comités de solidarité euh, étaient posées. Donc, 67, ça sentait, alors bon, on n'est pas théologique, on ne va pas dire qu'on sentait 68, mais une effervescence sociale, une effervescence en, dans la jeunesse, euh, avec euh, bon, les luttes ouvrières de jeunes travailleurs, euh, le Vietnam, donc euh, le tiers-monde, donc euh, euh, les luttes de libération nationale, tout ça, ça faisait euh, des ingrédients. Bon, que l'émulsion survienne quelques mois après, c'était une bonne chose, mais on ne le savait pas. Ce qui est sûr, c'est qu'on était tourné vers l'offensive. Et que euh, on... les manifs euh, des sous-Charlots, les premières manifs que j'ai faites, c'était des sous-Charlots, euh, c'était bien. Mais que ce que faisaient euh, les gars de euh, la savienne e euh, de Berlier, de, euh, etc., et de bastonner avec euh, les flics, étaient tourné vers l'offensive, c'était euh, mieux. Et euh, ça faisait que euh, euh, au lycée, on était quand même. Euh, quand j'allais au lycée, j'étais imprégné de cette euh, de ce sentiment qu'il il euh, y avait un, une dynamique sociale euh, qui était euh, qui était en cours, que euh, les perspectives à la gauche, qui pour nous étaient euh, comment le Parti communiste français. Euh, contracte des alliances, euh, arrive au pouvoir dans une situation euh, non euh, pacifique, euh, mais arrive au, au pouvoir et dans quelles conditions C'était des, des éléments débattus, même si le, dans le PC, il se passait aussi beaucoup de choses. En euh, tous les cas, chez moi, c'était resté quand même très, euh, disons, PC des années 50 pour aller vite. Quoi. C'est sûr que l'absence de candidat du PC en, en 65 euh, a été très très mal vécue euh, dans ma famille. Euh, on considérait que euh, le prix à payer pour accéder au pouvoir, si ça devait passer par euh, les fourches codines de la SFIO, c'était trop cher payé dans la mesure où inévitablement la SFIO trahirait. Et que, un, un programme de... Transformation sociale euh, avec la SCFIO, c'était difficilement envisageable dans le contexte des années 60, euh, avec euh, une classe ouvrière euh, massive, un salariat massif, euh, des jeunes euh, travailleurs euh, combatifs. Euh, euh, il y avait malgré tout une discordance là, entre ce qu'on qu estimait être le rapport de force sociale et la traduction politique qui donnait, euh, au plan électoral, le, la, la part belle au, au, au Parti socialiste. Ah, ben ça, ça fait partie des éléments, en général, tous les éléments de 67-68 ont, ont, ont largement déterminé mon évolution politique ultérieure, mais j'ai mis des années à, à infuser, à incuber, euh, parce que l'interprétation chez moi sur euh, le socialisme à visage humain, pour parler châtier, on considérait que c'était un pléonasme chez nous. Le socialisme était forcément humain. Et que, en revanche, les velléités de se dégager de la tutelle de l'Union soviétique étaient considérées comme euh, euh, inspirées, peu ou prou, par les manœuvres de l'impérialisme. Alors, c'était bien évidemment une analyse extrêmement réductionniste. Mais ça donnait le ton de la façon dont on vivait chez moi, c'est-à-dire moi, chez moi, euh, en seconde, au lycée, euh, si j'avais les cheveux trop longs, pour vous donner, pour être bien au diapason, si j'avais les cheveux trop longs, mon père me disait « les cosmonautes soviétiques ont les cheveux courts ». Et j'allais ipso facto me faire couper les cheveux. Voilà, c'était l'ambiance. Donc ça ouvrait pas à des analyses géopolitiques très forcément affinées, mais enfin c'était adossé en tous les cas à quelques certitudes. Alors, euh, les premiers mois de 68, euh, il se passe euh, plusieurs éléments qui euh, radicalisent un peu les choses. D'abord, euh, nous on était en seconde, on était de, des jeunes lycéens, et les plus vieux nous parlent de, des facultés, nous parlent d'un mouvement du 22 mars, nous parlent de Nanterre, nous parlent d'une série d'éléments comme ça, et euh, euh, là il faut que j'assume que que une contradiction, c'est-à-dire que, moi, l'extrême-gauche, le trotskisme, je l'avais découvert, outre les, les livres canoniques, j'étais abonné à Études soviétiques, mon père m'avait abonné à Études soviétiques, donc je connaissais le trotskisme par ce truchement-là. Euh, sinon, mon père avait trouvé dans une poubelle, en 1967, un numéro d'une revue qui s'appelait « Quatrième international », avec une fois un marteau, un 4 dedans, et euh, qui relatait la candidature de... Euh, d'un camarade de, de l'OCI, euh, Stéphane Juste, en l'occurrence, contre Étienne Fajon, député de Saint-Ouen. j'avais dit à mon père, ça, ce sont les renégats trotskistes. Donc euh, comprenez donc bien qu'entre ça et puis euh, la réalité de l'apparition de première manifestation gauchiste, de gauchisme dans mon lycée, euh, de divers groupes, euh, pouvoir ouvrier, euh, un ou deux, Mao, etc., euh, J'ai vécu une période d'extrême tension et d'extrême euh, maelstrom, même euh, euh, bon, intellectuel, affectif, me euh, ben, disant comment j'articule euh, ces phénomènes-là. D'autre part, un, un copain du lycée nous apporte euh, le bouquin de Jacques Kerouac, euh, Le clochard céleste, je commence à lire ça. Euh, je range les cochers célestes à côté de mon numéro d'études soviétiques euh, que j'étais en train d'étudier. Euh, donc voilà, j'ai vécu euh, des, des paradoxes de, de ce type-là. Et d'autre part, euh, il se trouve que les, les, les potes de mon père euh, avec qui il buvaient la petite Côte du Rhône, ils ne buvaient pas beaucoup la petite Côte du Rhône euh, le soir, c'était un, un gars qui, avait fait, euh, qui était à la CGTU des cochers chauffeurs, qui avait fait euh, la grève pour Sacco et Vanzetti 1927. L'autre qui était à une, une, une usine de, de, de moteurs aviation, etc., des premières à partir en grève en 1936. Et que ces gens-là, je sentais dans, leur, dans leur, leurs échanges avec mon père que il, le, le fond de l'air était rouge et que le, les courants venaient chauds, quoi. Et que, euh, euh, il, il était. Euh, Probable que tout ça euh, passe un autre cap. On a le premier euh, trimestre 68, on a senti vraiment quelque chose. Mais moi, je, euh, effectivement, il, il a fallu qu'à à marche rapide, je change un petit peu de monde, j'énergise mon univers et avec euh, des choses quelquefois extrêmement difficiles à concilier, à avaler et à, y compris à restituer à mon père. Euh, parce que le va-et-vient avec le lycée, c'était aussi euh, pas simplement la césure sociale, mais c'est devenu pour cette année 68, euh, aussi un peu une césure politique, un divorce politi un divorce, une séparation politique euh, qui n'était pas facile à assumer euh, vu la, la famille euh, dans laquelle je vivais. Quoi. Au lycée, euh, on était euh, très, très attentif aux, aux, aux premières manifestations euh, étudiantes, aux prémices. Le 1er mai avait été assez chaud, euh, y compris euh, avec des bagarres entre le service d'ordre de la CGT et... Et les groupes gauchistes. Euh, et puis bon, bon, au lycée, on, on sentait bien qu'on on allait probablement être, mis, être en situation de, de démarrer quelque chose. En tous les cas, c'est mon père qui a pris l'initiative avant moi, puisque je rentre du sport le samedi aux alentours du 1er mai, quoi, et je vais au, au bistrot habituel. Et je vois les potes de mon père et je leur dis « Mais mon père n'est pas là, vous l'avez vu ce matin ?» ils me disent « Non, mais ils me disent… » Tu sais, il était bien énervé avec ces histoires d'étudiants là et, et, et il nous a dit des choses. C'était la formule de l'époque type, c'était « Ça ne nous étonnerait pas que ça reparte comme en 1936. » Bon, assez juste le propos, <rire> je prends mon courage à demain, je vais au caveau des boires de mon père. Il est… Il, son, son atelier des bois était dans le 17 e avenue Niel, chez les riches, comme il disait. C'était fermé, bloqué. Bon, Et je me dis, je vais aller au garage où on range les et les, les camions-bennes pour le quart nord-ouest de Paris. J'arrive dans ce garage, je tape à la porte, j'entends des bruits de chaîne, des bruits métalliques qui me donnent à penser que la, le portail est fortement verrouillé. Euh, ça s'ouvre, et là, je vois toutes les bennes, l'allée et de part et d'autre, toutes les bennes, toutes les citas rangées, pas une de sortie. Au fond, je vois le bureau du chef, je vois euh, le contingent des délégués CGT que je connaissais. Et là, j'ai compris que c'était effectivement reparti comme en 1936. Donc là, je me suis arrangé avec, euh, avec mon père sur ce euh, qu'elle euh, est notre mode de vie, puisqu'ils euh, occupaient et les caveaux et surtout les ateliers où il y avait les bennes. Et je suis reparti le cœur en, en fait de, de, avec le pressentiment de vivre, qu'on allait vivre un moment historique. Et dès la semaine suivante, dans le lycée, on a, dans toutes les classes, bon, les militants se sont mis d'accord, et dans toutes les classes, on a décidé Assemblée Générale, et on a fédéré euh, tout ça, et on a occupé le lycée. Et donc, a euh, euh, commencé un mois de mai où, entre les manifestations, visite, euh, la visite des universités, euh, la découverte des groupes gauchistes, euh, les, euh, les manifs, les rassemblements, les actions diverses, etc. dans la journée, et euh, tout ça ponctué de visites euh, à, mon, à mon père et de euh, faire le tour des grévistes euh, avec mon père, euh, parce que j'étais aussi attaché à, à, à, à vivre ce, ce moment-là euh, avec la grève ouvrière, sachant que quand j'étais gamin, quand les égoirs se mettaient en grève, J'étais toujours très attaché à participer aux âgés le plus possible, à aller voir. C'était la jeune émigration africaine qui, dans les années 60, venait travailler, après les décolonisations, venait travailler dans les froidures parisiennes, se retrouver avec des croquenots pour soulever les poubelles et balayer les trottoirs. J'ai toujours été très attaché. Et en mai 68, je me suis pas déconnecté de cette réalité-là aussi. Et donc j'avais ce partage de réflexion et d'expérience entre ma vie au lycée, la rencontre avec les groupes gauchistes, la visite de la Sorbonne, la visite de l'Odéon. Donc je baignais dans, un lit, dans une ambiance qui n'était pas la mienne, qui n'était pas celle en plus de la grève ouvrière. A fortiori dans un milieu très spécifique, les éboueurs. Et euh, le contact maintenu avec mon père, y compris dans son activité militante d'organisateur de la grève des éboueurs, euh, me donnait à, à réfléchir et à, à travailler sur les contradictions, les oppositions, les différences entre le point de vue de mon père sur l'évolution de la situation et le point de vue de ce que je vivais dans les groupes au lycée, donc avec les groupes politiques, lycéens, étudiants d'extrême-gauche. Donc c'était un double regard euh, qui est générateur de tensions et d'interrogations multiples, hein, à 16 ans en plus, a fortiori, euh, euh, qui a culminé quand, à un moment donné, constatant que sur ma banlieue, en gros, euh, toutes les usines étaient occupées, qu'il restait en gros, euh, qu'un service d'ordre, de fait, une sorte de milice, de fait, ouvrière, était constituée, et que restait le commissariat de la gendarmerie non occupé. Et que j'ai commencé à interpeller mon père en disant « Mais quelle est la stratégie du Parti communiste quoi Quelle est la stratégie du Parti euh, Qu'est-ce qu'on compte faire On est dans une situation là où c'est nous qui avons le pouvoir dans les banlieues ouvrières. Euh, que va-t-on faire ?» Et que la jeunesse étudiante est euh, à ce point mobilisée, euh, que ça ouvre des perspectives. « Que va-t-on faire ?» Et la réponse invariable de mon père était « Fait confiance au Parti ». Ce qui était une réponse un peu courte, qui ne me satisfaisait pas complètement. Euh, mais en tous les cas, qui était euh, la façon dont aussi je, je participais euh, au débat euh, dans le lycée, euh, dans les AG euh, étudiantes euh, lycéennes, sur euh, qu'est-ce que la classe ouvrière est prête à faire, jusqu'où elle est capable d'aller, euh, euh, les groupes d'étudiants qui vont voir les grèves ouvrières, quelle chance de déboucher d'alliance. Euh, réel, euh, toutes ces interrogations-là, je le faisais ce va-et-vient, ce qui me donnait de l'interpellation aussi bien du côté euh, du militantisme ouvrier que du côté du militantisme de euh, la jeunesse scolarisée. Et euh, bien évidemment, avec pas beaucoup de clés pour répondre à ces vastes questions <rire> stratégiques euh, qui n'ont pas été résolues de façon, de manière euh, très satisfaisante euh, pendant le 68 et voire après. Donc euh, voilà, c'est aussi, de ce point de vue là, une expérience euh, extrêmement, euh, extrêmement riche euh, et les limites aussi de, euh, de ce qu'a été la jonction pour moi entre le monde ouvrier de l'époque et euh, la jeunesse scolarisée euh, euh, qui était quand même très typée socialement euh, et euh, qui, euh, voilà, et ces deux mondes ayant euh, plutôt cohabité en tous les cas pour la fraction de la classe ouvrière euh, d'où je viens, euh, qui euh, euh, a avec les étudiants sans jamais qu'il y ait eu réellement de, de jonction ou alors a fortiori de fusion ou de, de, de, de dessin commun, de perspective commune. C'est évident que le, le, les problèmes de la jonction euh, bon, étudiant-ouvrier, euh, c'était des problèmes extrêmement complexes euh, pour moi parce que euh, la question de... La, par exemple, la question de l'avant-garde, d'une avant-garde. Euh, je ne pouvais pas concevoir, euh, euh, malgré euh, le, le programme euh, fut-il le plus révolutionnaire euh, du monde, euh, porté par des groupes euh, euh, composantes essentiellement étudiantes, je ne pouvais pas concevoir qu'il y avait un rôle dévolu euh, à ces groupes, un rôle d'avant-garde. Bon, ça, Là, ça m'était euh, mentalement, psychiquement, enfin, tout était bloqué. Je ne pouvais pas concevoir que même avec le meilleur programme marxiste du monde, des groupes à connotation sociale de type plats puissent prétendre à jouer un rôle euh, un pas en avant ou deux pas en avant de la classe ouvrière, ça m'était impossible. Symétriquement, je sentais bien que euh, le Parti communiste euh, organisait effectivement euh, et gérait la division et faisait, mettait tout en œuvre pour empêcher euh, les échanges et euh, les mais bon, mais même les échanges euh, musclés euh, entre ces deux composantes. C'est même un peu lapidaire de dire deux composantes, c'est toujours plus compliqué, mais en tous les cas, pour aller vite, deux, les deux composantes du mouvement. Et c'est vrai que euh, la mise en garde à partir de, euh, de, de, de, de la pleine extension des grèves ouvrières, on a senti dans le discours du PC, la volonté, et même on est passé à la dénonciation politique des... Euh, des, euh, des alors il y avait déjà des aventuriers, il y avait des juifs allemands... Il euh, y avait euh, des, euh, et des gens qui voulaient, euh, euh, en gros, euh, qui euh, peut-être à leur corps défendant pour certains, mais euh, très, de manière très euh, complice de l'autre, euh, voulaient organiser un guet-apens contre la classe ouvrière pour euh, faire perdre pied et donner euh, euh, à l'impérialisme américain et à ses euh, valets euh, de l'OTAN euh, le, les occasions d'eux. Et ce truc-là était, euh, cette, euh, bon, alors c'était de la métapolitique, mais qui avait une portée euh, dans nos milieux, parce que euh, c'était, euh, on est euh, entre, faut le dire les choses très trivialement, la façon dont on réfléchissait dans mes milieux, c'était l'Union soviétique est malgré tout loin. Il euh, y a, bon, de Gaulle, c'est pas si mal, il nous a sorti de l'OTAN, euh, enfin du commandement militaire. Euh, il y a une, un rapport de force en Europe qui fait que, attention provocation, euh, ne nous précipitons pas dans n'importe quelle aventure, euh, ça fera le jeu du grand capital, ça fera le jeu de l'OTAN, etc. Donc j'avais ce discours-là à la maison, qui était le discours porté euh, bon, par les responsables du, du parti, euh, mon père reprenant plus ou moins, il était quand même très la tête dans le guidon pour organiser la solidarité. Euh, voir comment euh, le, notamment les, les travailleurs immigrés pouvaient euh, euh, manger, euh, envoyer un peu de sous euh, euh, au village malgré euh, la durée de la grève, etc. etc. Donc il n'a jamais été très militant actif en tant que tel du PC, il avait sa carte, il était plus CGT et il a toujours été, de toute façon il a toujours refusé d'être permanent. Donc il est toujours resté avec, euh, avec les gars reaper hein. en plus il n'était pas chauffeur. Donc ce n'était pas évident, un, un blanc derrière avec euh, les affaires. Et tout ce qui donnait une relation, il relayait le discours du parti, mais euh, il était surtout préoccupé de réussir sa grève et euh, d'accumuler le maximum d'acquis euh, pour, euh, pour les, les, les éboueurs et les cantonniers de la ville de Paris. Quoi. Bah, le, le souvenir, c'est le, les temps forts, c'est à partir du 13 mai, l'énorme manifestation du 13 mai. Où là, on a été, euh, dans ma tête et euh, dans mon lycée, c'était euh, l'apogée de ce qu'on pensait être un double pouvoir, quoi, en, en, Enfin, quasi construit. On, était, on pensait que euh, là, l'histoire pouvait s'écrire. Euh, je me souviens de notre prof d'histoire qui nous est, euh, les garçons... Euh, Effectivement, c'est massif, c'est une grève générale comme encore plus importante en surface que 36, euh, Mais n'oubliez pas les leçons de la commune. Euh, mais du 13, en gros, du 13 mai à, à Charletti, on a vécu dans cette, vraiment dans le sentiment que l'histoire pouvait basculer malgré les contre-discours que j'avais, que je viens de relater, et que j'avais. Je suis allé à Charletti, mais je n'ai pas été euh, enthousiaste et je n'y ai pas vu le, un, un, un élément de réponse satisfaisant aux questions que je me posais sur l'éventuel débouché, passage à autre chose que la grève revendicative, corporative, même étendue. Euh, donc, euh, et Baden-Baden, c'était clairement, là c'est venu en résonance avec les avertissements sur, euh, de mon père sur euh, « la bourgeoisie ne restera pas, euh, enfin en gros les capitalistes ne resteront pas inertes ». Euh, Est-ce qu'on a le rapport de force pour aller plus loin euh, Est-ce qu'il vaut pas mieux euh, négocier euh, au maximum et au plus fort sur nos revendications, rester, en rester là Est-ce que ce n'est pas la voie plus sage Parce que si on gagne, ça va fortifier, ça va développer le syndicat, ça va fortifier, ça va créer un rapport de force qui nous sera bénéfique sur, euh, voilà. et euh, qui euh, va renforcer euh, le, le, le, les éléments combattifs dans la classe ouvrière. Bon. Donc c'était un peu deux logiques, enfin oui, des logiques multiples là qui s'affrontaient, qui n'étaient pas forcément co qui pas en cohérence l'une l'autre, et qui, qui port portaient en elles-mêmes bien évidemment de part et d'autres des failles, mais que je, je n'ai jamais eu le, le, le, le sentiment que le débouché euh, politique, sauf si euh, en gros un scénario à euh, « Les soviets partout se dessinait euh, », qu'il y avait de, de solutions et de satisfactions politiques à attendre euh, au-delà au de euh, cette... Euh, voilà, de millions de grévistes bien réels euh, et qui. Euh, voilà. Euh, euh, tout avait changé, mais 68. Euh, on, on vivait dans un. On, rétrospectivement, on ne peut pas réaliser la, la révolution socio-culturelle que ça représentait. Avec tous ces paradoxes. Euh, du point de vue de la jeunesse ouvrière, du point de vue de l'entrée même dans un pas en avant dans la société de consommation, parce que ça a été aussi, il y a des interrogations autour de tout ça, euh, la façon dont euh, les leaders étudiants universitaires euh, euh, se positionnaient par rapport au gaullisme vieillissant euh, et euh, ce qu'ils allaient faire de, des acquis de, cette, de ce mouvement, euh, toutes ces interrogations, le fait aussi, je vous constatez des juin, au moment de la reprise, 68, que 1... Un élément revendicatif clé qui était de chasser les patrons de la Sécurité Sociale, donc le, la mise à bas des ordonnances gauliennes de la Sécurité Sociale n'avait pas été obtenue malgré le mouvement de grève, et que bah, quand même les élections, les élections législatives avaient apporté une, une vague bleu horizon à l'Assemblée Nationale. Donc euh, des éléments euh, d'interrogation euh, supplémentaires sur ce qu'il avait été possible de faire, sur ce que le parti aurait pu faire, sur ce que la classe ouvrière pouvait faire ou pas, sur ce que, en quoi les étudiants pouvaient contribuer. On est sorti de tout ça et bien éreinté, mais aussi avec bien évidemment de nombreuses questions politiques, même si le sentiment général, c'était quand même que du point de vue des rapports de force entre les classes, euh, on avait marqué un point énorme et que l'ombre projetée de mai 68 allait de manière durable, peser sur les rapports de forces sociaux en France et que les fameux, la fameuse théorie des effets différés de mai 68 qui se avec l'élection de Mitterrand en 81 euh, je pense qu'il y a des camarades qui parlaient d'effets différés de 68, hein, victoire de Mitterrand en 81 il fallait dire euh, effets différés et dévoyés de mai 68 qu'on qu récupérera en 81 qui se révéleront en 82 euh, des euh, Octobre, la fête de l'UMA 68. Je, oui, ça doit être la fête de 68, Je en contact avec J'adhère au PCF. Pas, pas satisfait, mais pas convaincu par les alternatives des groupes d'extrême gauche. J'abandonne mes études au deuxième trimestre de 69. Mon père ne pouvant plus payer. Je passe mon bac en candidat libre et je m'inscris à la fac uniquement pour des, quelques UV, qui, une idée de valeur qui m'intéressaient. et je travaille de nuit. Et je déploie un activisme antigauchiste fervent, une façon d'expurger, de, expur, de, de, de métaboliser mes, les interrogations que, que je porte sur mai 68 et sur la répression à Prague. À Nanterre, les camarades de la LC recommandent à leurs adhérents de ne pas discuter avec moi. Je leur fais chaque semaine le bilan des élections professionnelles pour montrer la toute puissance de la CGT, le fait qu'en dehors de la CGT du PC, il n'y a point de salut. Quand se précise finalement la perspective réelle de l'union de la gauche et la nature du programme qui est mise en, mis en jeu et euh, le, le type d'alliance qui se configure. Et, euh, je ne considère pas que c'est une réponse à mes 68 et je commence à, à réfléchir, y compris sur le bilan de l'URSS à partir de, de, la contre enfin, oui, de, la, de la répression de Tchécoslovaquie. Et euh, les engueulades avec euh, la Ligue... Euh, euh, dont j'estime le comportement le plus correct dans les bagarres qui, entre, dans l'UNEF, parce que je suis syndiqué à la CGT à mon, à mon boulot et je suis syndiqué à l'UNEF en tant qu'étudiant. Et le comportement de la Ligue me paraît le plus correct par rapport au comportement des Mao, euh, de la gauche prolétarienne et de, euh, des Lambertistes. Euh, donc c'est avec la Ligue que finalement j'ai les débats les plus âpres mais les, les plus signifiants pour moi, les, les plus questionnants politiquement. Et euh, finalement, euh, en début de 1973, je me décide à quitter euh, le PCF et adhérer à la Ligue. Euh, quelques, quelques semaines avant le 21 juin 1973. <rire> Moi, bon, euh, ça a été euh, la, registre, euh, bon, la tonalité générale, c'est ma maintenant tu es avec les fils de riches. Et euh, tu dis un mot contre le parti à CGT, tu rentres plus chez nous. Ce qui est une version douce que d'autres camarades de, de, qui ont eu mon itinéraire, des amis à moi, ont connu, puisque j'ai un, un de mes meilleurs amis. Euh, euh, son père lui a dit euh, son père était permanent bureaucrate, euh, vraiment un grand bureaucrate de la CGT. Son père lui a dit Tu as de la chance d'être en France parce qu'en Union soviétique, je te ferai fusiller. Donc moi, c'était une version plus douce, euh, mais j'ai beaucoup, beaucoup souffert. Et je dois dire que la Ligue n'était pas du tout prête à accueillir dans ses rangs le type de profil politique que je présentais, et que c'est vrai que ça m'a aussi déterminé sur certains choix ultérieurement, et le, notamment ma rencontre avec Gérard Filos, fils de Cheminot, a été un petit bol d'air frais dans le contexte d'une rupture avec le PC et d'adhésion à la Ligue. Bien évidemment, je regrette absolument pas mes, mes engagements de 1968, 1968 a été euh, un grand moment de libération, euh, a, été, a ouvert la possibilité pour des générations de, de jeunes travailleurs, de travailleurs non qualifiés, de travailleurs immigrés, euh, de faire entendre leur, leur voix. Euh, Mais 68 a permis euh, d'irriguer la société de valeurs nouvelles, de valeurs nouvelle, valeur progressistes. Euh, mai 68 a engendré bien évidemment des contradictions, puisqu'on a vu qu'une partie de la, de la jeunesse d'origine petite bourgeoise-bourgeoise euh, radicalisée en 68, euh, euh, ayant époussoté la vieille société française gaulliste et de la libération, a, a su y trouver sa place comme cadre dans les appareils idéologiques euh, de renouveler euh, du capital. Euh, en même temps, le rapport de force a vraiment existé et la bourgeoisie, on a éprouvé une peur euh, panique à tel point qu'elle euh, s'est pas contentée ensuite d'opposer aux grèves d'OS euh, des milices patronales, mais elle a euh, conçu les armes idéologiques pour la contre-révolution, la contre-révolution idéologique, euh, le management, euh, tout, euh, toute une série, euh, la remise en cause des conventions euh, collectives, le choix fait de l'individualisation... Euh, le choix fait de l'accord d'entreprise déjà, avec euh, même une partie des, des lois au roux, mais qu'il euh, euh, y a eu bagarre entre euh, les, euh, la force progressiste propulsive de 68 et la contre-révolution que euh, la bourgeoisie à l'échelle mondiale a, a, a, a mis en place, euh, alertée qu'elle l'a été euh, par euh, ce que représentait mes 68 à l'échelle mondiale, parce que c'était un phénomène mondial et, euh, et donc de ce point de vue-là extrêmement préoccupant pour la bourgeoisie. Sur le sens de l'engagement militant, je pense qu'il n'y a rien de plus beau que de participer et de vivre les moments où les éternels écrasés humiliés lèvent la tête. Il n'y a rien de plus beau dans la vie, franchement. C'est quelque chose d'exceptionnel, on, on le vit sur une grève honnête aujourd'hui. Il faut l'avoir vécu dans une usine... Euh euh, de jeunes euh, de, euh, travailleurs immigrés, il faut l'avoir vécu avec des éboueurs africains qui lèvent la tête. Rien de plus beau.